je bien ou quoi Tranquille ou quoi Ouais, ouais, ouais, tranquille. Ouais, donc là, comme tu peux le constater, nous venons d'assister à un match absolument catastrophique de la part de Cristiano Ronaldo. Alors aujourd'hui, il y avait Manchester United qui recevait Southampton. Southampton qui s'était mangé 9-0 l'année dernière quand CR7 n'était pas dans l'équipe. Hein? Il y avait d'autres joueurs qui n'étaient pas aussi dans l'équipe. On ne va pas se mentir. Il n'y avait pas aussi Jadon Sancho. Hein? Mais là, ils ont rajouté Jadon Sancho. CR7 maguire le plus nul des défenseurs. Et là, ils n'arrivent pas à gagner contre Southampton. Cristiano Ronaldo, tu dribbles le gardien et tu n'as plus assez de force pour frapper la balle et la mettre en pleine lucarne alors que les cages sont vides. Hein tu fais une frappe tout écrasée et tu t'attends à ce que le ballon il va rentrer dans les cages parce que tu l'as décidé. quoi. Donc, tu as touché le ballon, ça y est, le ballon il va rentrer dans les cages. Mais non, ça se passe pas comme ça. Il y a un petit peu de puissance dedans. Qu'est-ce qui t'arrive là J'ai vu des dingueries, je t'ai vu tomber par terre, avoir eu du ma avoir du mal à te relever. Qu'est-ce qui se passe, Cristiano Ronaldo Tu commences à manger du beurre Hein Tu commences à manger du pain et du beurre, tu mets ça dans tes sandwichs et tout C'est ça que t'es en train de nous expliquer Tu commences à aimer la confiture, le Nutella, les trucs comme ça C'est ça Hein T'es tombé Oh là, là CR7, il mange des kebabs. Oh non, mais ça, j'y croyais pas. Hein, parce que là aujourd'hui là, le match que tu nous as fait, moi j'ai jamais vu jouer, je t'ai jamais vu jouer comme ça. On aurait dit Mitroglou, Valère Germain. Euh, euh, oh, oh, tes appels, ils étaient tous nuls, tous nuls. Contrôle de balle, nul. T'étais nul. C'était toi aujourd'hui le maillon faible. Hein. Je tiens à le dire. Hein. Si toi t'es pas sur le terrain, je pense que Manchester United remporte ce match euh, ce soir parce que là, regarde là, enfin cet après-midi, là là, nous là, tu sais que tu sais ce que. Là, carrément, ça fait je sais pas combien de matchs t'as pas marqué de but. Alors que là, Manchester United, tous les joueurs font en sorte que tu marques. Tu arrives devant les cages, t'arrives pas à marquer. Non mais toi là, tu commences à me décevoir d'une manière euh, incroyable. C'est quoi ton délire Un moment, toi tu es réveillé, Messi il dort. Là, Messi il se réveille, toi tu dors C'est comme ça, on fait euh, chacun notre tour, c'est comme ça Hein Vous vous croyez où vous Réveillez-vous là, c'est bientôt la fin de votre carrière. Donc commencez à, à, à terminer en beauté et faites pas les malins là. Donc là on va voir si dans la semaine prochaine, pas, pas cette semaine qui arrive, mais la semaine d'après, Cristiano Ronaldo, il est fini ou il n'est pas fini Parce qu'il y a la Ligue des champions. Et si il nous fait le même match qu'il a fait aujourd'hui en Ligue des champions ça veut dire que c'est terminé. Voilà, donc ça veut dire que c'est terminé et que même le Portugal ne jouera pas malheureusement la Coupe du Monde euh, euh, 2022 euh, au, au Qatar. Dans tous les cas, là, nous, on continue d'attendre et de supporter le Paris Saint-Germain. Mais là, là, on a pu voir aujourd'hui que Paul Pogba, c'est lui qui tient toute l'équipe au final. Mais oui Là, regarde Regarde comment ils ont commencé à jouer Regarde les appels et tout, Rashford, il, il, avait con, il était content d'avoir des ballons, bien sûr. Et là, là Paul Pogba, ils vont encore l'insulter, dire que ouais, voilà, t'as pas fait assez d'efforts, alors que c'est lui qui a défendu, qui a tout fait. Ils vont commencer à, à, à dire que ouais, nanani, alors que le mec, ça fait je sais pas combien de mois qu'il a pas joué, il revient juste de blessure, il te fait un match du, du, du début à la fin, top, top niveau et là, vous allez dire « Ouais, mais Cristiano Ronaldo, il a pas eu les ballons. » Il était nul. Hein. Alors là, aujourd'hui, j'ai jamais vu euh, Cristiano Ronaldo à ce niveau. Je tiens à dire que là, je pense qu'il a changé d'alimentation. Je pense que là, il commence à manger du riz, du mafé, du couscous. Il commence à tout manger en même temps. Même des alocos, à checker. Là, là il cou il court pas comme quelqu'un qui mange des fruits et légumes. Tu vois ce que je veux dire comme, comme avant, là. Ça y est, lui, il est tombé. « Ah oh ouais, non, mais toi, ça y est, tu manges de la nourriture comme nous. C'est terminé !»